Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je vais vous montrer quelque chose de très bizarre. Je suis sur les bords de la Moselle au grand duché du Luxembourg. C'est vraiment bizarre. Je suis entre Strat, Bredimush et Einen. Alors, je pense que je vais le faire comme ça. Je ne sais pas comment je vais le faire. Voilà. Pourquoi Je ne sais pas si vous la voyez. L'orientation est bloquée. Faites pivoter votre appareil. Bon, l'orientation est bloquée. Faites pivoter votre appareil. Ah, d'accord que c'est comme ça qu'il faut le faire. Voilà. Alors, je sais pas si vous la voyez. Oui, là, j'agrandis. Vous voyez ça Vous voyez, c'est bizarre. C'est ce, un poisson, ça remonte à contre-courant. Ça doit faire plus d'un mètre vingt, un mètre trente Je vais essayer de me rapprocher Ça fait dix ça fait minutes que je surveille cette, cette créature qui n'a pas vraiment... Et, et ça remonte à contre-courant, donc c'est n'est pas un objet... Si c'était un objet, ça descendrait vers, euh, vers la droite. Il cherche la chloroquine, je ne sais pas s'il cherche la chloroquine. En face, c'est l'Allemagne au fait. Hein, pour mes auditeurs. Je suis interdit d'aller en face. J'ai pas le droit. Où est-ce qu'il est, qu il est Ah il est là. Ça remonte mais qu'est ce que c'est que ce truc alors on voit la tête on voit la queue on voit la tête qui bouge la queue elle bouge pas Mani Yassine, bonjour Soraya Anna. C'est un... Non, non, c'est pas un saumon. Non, pas du tout. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Ah, je vois bien là. C'est de fou ça. Et ça nage. Le souci si c'était pas à contre-courant j'aurais pu dire que c'est un objet mais c'est à contre-courant le courant va vers le bas et lui remonte donc ça nage non je vois pas de nageoire non non je vois pas de nageoire Bon, je vais le suivre. En fait, voilà. Je vous montre où je suis. En face, c'est l'Allemagne. Et juste là, en face de vous, il y a une créature bizarre. Mais je vais, je vais remonter jusqu'à ce que je puisse être sûr de ce que c'est. Je vous dirai ce soir... Un alligator, non. On n'est pas aux États-Unis ici. Non, non. Et c'est grand, hein. De visu comme ça, ça doit faire 1m20. Un poisson, ça nagerait différemment. Parce que les frontières sont fermées. Les Allemands ont, ont fermé les frontières. On n'a pas le droit d'aller en Allemagne. Du Grand-Duché du Luxembourg, on n'a pas le droit. Les Allemands ont, ont fermé les frontières. Il y a un pont un peu plus loin là-bas. Pour traverser entre le Grand-Duché du Luxembourg et l'Allemagne. Et on n'a pas le droit. Il y a la police. C'est un poisson handicapé je ne sais pas. Je, je répète, ce qui me pose problème, c'est que c'est à contre-courant. Ça va, la moselle, elle va par là. Et lui, il remonte par là. Y a personne non non il n'y a personne non c'est confinement là je vais je vais en forêt là. là je vais là haut je, avec le confinement alors ce que je peux vous dire c'est qu'avec le confinement alors ici ça fait plus ou moins euh, on est le 10 ça fait 25 jours la rivière elle s'est éclaircie. Je pense que tout le monde est au courant qu'avec le confinement il y a moins de pollution, et eh bien cette rivière qui est la Moselle, elle s'est complètement éclaircie, elle est devenue quasi transparente. Et maintenant vous avez des créatures qui sortent bizarrement de nulle part, sérieusement hein Et ça continue à monter, Ah oui, mais je suis sûr que ce n'est pas un poisson, j'en suis certain. Euh, mes compatriotes allemands qui sortent en vélo, là enfin compatriotes, c'est pas mes compatriotes, c'est mes voisins. En face, vous avez des vignes. Bon, allez, on va retourner au poisson. Plus haut la caméra Ah oui, plus haut, merci. Voilà. Ah, vous savez, je ne suis pas un grand cinéaste. Hein. Je vous montre un peu le paysage. Ah, j'ai zoomé. J'ai zoomé à fond. J'ai... J'ai zoomé à fond. Ah, je commence à avoir mal au bras, là. Bon, de toute façon, on n'aura pas la solution. Non, non, il ne fait pas du surplace. Je vais vous montrer où j'étais. Non, non, il ne fait pas du surplace. Vous voyez le... euh, j'étais... J'étais... Ah, bah. J'étais plus ou moins là-bas vers les maisons au bout et j'ai fait une centaine de mètres en remontant. J'essaye de zoomer mais il n'y a pas... Tu... ah Bah écoute... Non, il ne va pas me fatiguer, absolument pas. Alors là, si lui me fatigue, c'est bon, je démissionne. C'est une branche, bon, une branche ondulée euh, qui, qui remonte à contre-courant, je veux bien. Les trains, les trains allemands sont, sont vides. Il a personne. Bon. C'est un clandestin. Raga. Mais je sais pas d'où il vient. Regardez, vous voyez plus loin là, il y a un canard. Vous voyez le canard Eh ben, le canard, vous voyez bien qu'il remonte à contre-courant. Ça se voit, non Est-ce que vous le voyez le canard Ben, lui, il est là. Ben, Est-ce que vous voyez quelque chose Lui, il est là, voilà. Et le canard va le dépasser. Vous voyez Je ne sais pas si vous voyez le canard. Voilà, vous voyez, le canard, il est juste au-dessus. Il le dépasse. Et il est à contre-courant. Non, un jet de pierre, non, je fais pas ça. Tapade. Ça n'a pas l'air d'être un poisson. Alors on va pouvoir réfléchir longtemps. Alors là, je vais pouvoir me rapprocher. Désolé, hein Voilà, là, hop, attendez. Là, je suis au plus près. Voilà. Vous le voyez Et vous voyez bien qui nage Eh bien, je vais vous laisser, je vais appeler les pompiers. Voilà, je n'ai pas d'autre solution. Bon, je vous souhaite un bon confinement. Et à ce soir, Inch'Allah. Et promis à ce soir 20h30 <rire> merci merci je vous ai fait partager euh, je vous ai fait partager cette bizarrerie b bye bye à ce soir comment on fait pour arrêter ça je veux pas comment on fait pour arrêter ça Oui, oui, la laisse. À ce soir.